Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous mettre le lien vers une vidéo cruciale et fondamentale donc dans la description de cette vidéo une interview du docteur Louis Fouché à propos de la politique sanitaire qui est vraiment une, une vidéo de, de, de salubrité publique car tout le monde devrait la, la visionner euh, il y a des données essentielles et accablantes voilà, donc n'hésitez pas à relayer cette vidéo, à relayer la vidéo de, du docteur Louis Fouché. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre des likes, c'est comme ça que vous pouvez euh, m'aider dans mon combat pour la vérité. C'est une chaîne euh, donc sur le nouvel ordre mondial et euh, en lien avec les prophéties catholiques et euh, la foi catholique. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.